Voisin peut-être, voisin, t'arrête hein Alors... Ouais. On continue hein Ouais... Non, c'est pas là, je crois... Attends... Si, c'est là Ah si, c'est bien, c'est risque. Oh là là, c'est bon hein. Vas-y, appuie Alors... Moi, je crois euh... okay. Moi, je veux Steven Bah vas-y, prends Steven Attends, non, ne je, je prends pas pour voir si c'est... Vas-y Allez c'est parti go Arrête de jouer, ça, ça fait du bruit par contre est bon on y va Allez Oh là là je peux faire des super sauts maintenant Allez on prend les on gènes peut changer. Hein. Je veux quoi euh, euh, je vais... Oh yes, les Je Ouais veux... allez prends game c'est parti, allez on y va On est à fond oui. là oh Moi oh, je m'appelle Claro Ah je suis tout malade <rire> Alors, je vais te fumer, c'est quoi ça C'est des, Banane. des bananes Des bananes en Allez, cristal Allez, on prend tous les gemmes de cristal là. Eh, ouais. Allez, ouais, On prend les gemmes là C'est quoi ce <rire> point de moi, casse-toi C'est quoi, ce moi de Alors, qu'est-ce qu'il me dit, lui Tiens. Les ennemis à bouclier sont si ennuyeux Impossible de les endommager, on le sait, on a déjà vu ça Heureusement que Steven, ouais ok, super Attends, attends, regarde ici, il y a des gemmes de cristal à prendre là Non, oh, t'es génial ah. À manger, super, j'ai euh, non, pas besoin, hein. laisse-moi la bouffe. Alors, <rire> un métis, elle est où un métis Un métis Allez-y, on éclate, tac, tac, tac. tac. Elle est, elle est, euh, je pense que Steven a changé le bonhomme. Hop là, non, ça c'est pas si j'ai. Allez, Steven, il peut tuer les bonhommes avec des boucles. Qu'est-ce oh, qu qu'il se passe pas en Oh, il est en feu, le pingouin. En fait, quand les pingouins vont dans le feu, ils deviennent en feu. Oui, je... eh ben, lui, bah essaye de les attaquer Oh non Parce que le yeah, feu ça fait nous là, tuer là, là, là, là, là, là. Et En plus ça fait nous C'est pour ça que j'esquive Ah j'esquiverai rien du tout là bah, ouais, si, on peut, si on peut les avoir en fait euh, même si tu veux Allez Je suis caché et en au fait, tu m'as pas vu venu... Tiens dans tes fesses ouais. Hé hey, Oh ah. Hop là Allez on, on prend tous les là Hop ah, là t'es où Reste là Reste là reste, reste ici à côté de moi. Oh mais attends il y a des bananes poussées Attends oui Steven. Tu as vu le super canon à Steven euh, Oui, je le connais, je le, je le connais sur Ah mais je le connaissais pas. C'est le canon de sa mère. Enfin, le canon sa mère Ouais le canon de sa mère. Et sur de toi hein. Bah oui, c'est une tournée de canon. Ah ok, ça s'appelle le canon de sa mère. Oui. Okay. Bah non mais en fait, tu c'est le canon ta... que que t'appelles hein Ouais. C'est le canon de sa maman. Ah ok, t'as honte sa mère C'est pas son nom Ah je veux s'appeler sa mère ça à Sa mère hey, hein, Ah ta mère Eh moi j'esquive Ah tu fais que ça esquiver, <rire> regarde Et moi je vais regarder oh Ça fait une suive mon pote allez, allez on y va Oh merci pour le bouclier Tiens, le grand frère il va éteindre le feu avec le feu, non on peut pas aller, moi j'aime bien avec du coca de la Il hein. me dit de C'est pas mon dessin animé préféré, mais là j'aime bien ça Allez, allez, allez, allez, on est oh, oh, là, bon, là, bon. on, on va te mettre un de Blablabla. Bla, bla, bla, bla. Oh, c'est Tu sais comment je vais le sauter dessus? Je me le fais mal. Alors, comment ça, ça. se passe? Ouais. Bam. Oh, le feu. C'est qu ce qu'elle veut, elle. On sait. Les miroirs euh, rouges pleins de feu. Je les trouve très beaux, mais vous devriez rester à bonne distance d'eux. Le feu vous infligera beaucoup de dégâts. Oh, ok, super. Bah oui, le feu hein, ça brûle. Euh. Ah mmh. vas-y prends le téléphone, t'as mis le téléphone. Oui, ça. Le téléphone Là Là je touche plus à rien dès qu'on a une bagarre. Ouais ah, mais une grosse bagarre, hein. pas trois pingouins qui se battent. Hein. Les pingouins tu me les laisses alors. Hein. Oh, mais quand il y a des gros véhicules. Hein. Oh, je... oh non on a plus le téléphone Ah mince, bon bah t'auras être tout. Mais il fallait pas te faire toucher, il fallait tout esquiver Ninja, rien du tout. Bombardage de coca Oui, c'est du soda. C'est pas non, des bananes pas... ça Si Mais non, c'est des rien. Si c'est des bananes en cristal Ah des pas, ba... Ah des pas. Ba... C'est des bananes en cristal rouge C'est quoi leur nom Euh, je sais pas. Ce que je connais, c'est des bananes en cristal. Par contre, celui -là, est vraiment merveilleux. Oh les fontaines de coca-cola que... Oh là là, comment je les ai éclaté Elle eh, moi aussi hein, je les éclate Oh Raphaël, papa Qu'est ce qu'elle veut un métis ou je sais pas qui Ça, elle s'appelle euh, la piste La piste d'Azouli ok Tenez voilà de la sauce extra épicée cela accélérera vos attaques pendant un petit moment Un court instant il y a écrit J'avais aussi un cookie en forme de chat qui rend invincible mais bon Je l'ai perdu ouais, je Alors, y hum. prends la perdu non toi. Non vas-y vas-y Charles. Il va prendre des des nerfs vas-y des Toi alors. des vénère. Yes. Et le H vénère. H vénère. Quoi ça? Oh, oh j'ai plus de masse. Quoi? Ah. T'as plus d'arissant? Par contre on aura le cookie invincible. Si. Mm -hmm. On aura le cookie invincible Je sais pas. Bah, si, oui. Eh mais il faut prendre les gemmes, hein. les gemmes euh, c'est oui. ça qui rend plus fort hein. Euh non c'est ça qui donne des pouvoirs Bah oui, bah justement bon, Moi je fais la chasse aux gemmes, parce que j'aime les gemmes Oh, oh, oh. oh non il m'a tué, eh bah, voilà. je suis malade aussi Tiens rien là, je te soigne. non je peux pas Tu dois dire malade Ah bah super j'ai mal vu, oh, ici on peut y aller Tu vois faut les prendre pour ouvrir ça, on y va Allez, appuie voilà. Allez, on ouvre le coffre, là. Tornade Prends le téléphone. Le... Utilise-le. Encroche. Oh non, bonheur. Viens avec moi, Tidji, s'il te plaît. C'est bon. J'ai mon Darwin. va oh, ah, viens, mais vite avec moi, casser le coffre, là. Je pense qu'il faut tirer dessus comme fort. téléphone Oh non, voilà, oh, c'est pas la putain. On a trop ce qu'on est face coffre là. c'est 16h à rien. Bah, si je suis sûr qu'il y avait un truc dedans, mais. Ah, euh, bah rien. J'avais euh, mon coéquipier qui m'a planté. Je t'ai pas planté, oh Tu étais pas là Tu où <rire> Elle est en train de battre les méchants avant le téléphone Tu vous rien du tout toi, t'as attendu ton téléphone, t'as passé un coup de fil Allo les copains, comment ça va On va au, au parc après Quand <rire> même moi je suis pas apparaissée comme toi hein. Ah ok super j'ai tout fait, j'ai même le droit, t'es mangé à pied son Oh En oh, plus avec le joli la manette elle est toute petite là C'est pas facile à jouer. Hein c'est ah, vraiment, pas, pas vraiment pas fou c'est vraiment pas ça c'est vraiment pas fou c'est pas joué avec le... gros. la grosse manette Bien beau le grosse alors quand je dis la grosse manette je parle de la grosse manette sans fil avec le fil hein. la, la... deux manettes pro avec fil ah, non, allez go je vais me ah oui c'est ça... vrai pardon j'ai eh, un super pouvoir comment on fait déjà euh, tu peux voler ah j'ai ah. ça. Par contre, moi, je un ma mère. je un ma maman, moi. Allez, attaque! Allez! Allez, bing, bing, bing! Bonjour! Vas Vas-y, on va les éclater! Allez, même pour mon canon Et je vais tout tuer, Youpi Allez, il faut encore pour le camion! Allez, allez! Ouais, mon canon L'utilise Allez, claquez-les On la rentre dedans, on n'a pas peur Allez-y, c'est pas un qu'est-ce qu'il y a qui me dure tes bruits Alors moi, je veux bien... La... De Clarence Viens, mon Clarence Ah, tu veux Clarence Ouais, Clarence Allez, tiens Je vais prendre le filet de Jake Allez, viens voir ton père, là. Qu'est-ce qu'il veut a vous ne passerez pas. à ah mince, euh, et vous avez une quoi super bon voyage. j'ai pas. Ok, vas-y. Non, mais en plus, tu veux. Vas-y, vas-y alors. Vous ne passerez pas sans une carte. La voilà, là. Oh, vous en avez une Super bon voyage. Ah oui, ben, on avait dit la chargée tout à l'heure. Eh ah, bien, à l'épisode d'avant, on avait été la chercher, c'est ça Bah en fait, on avait des une échange. Alors, c'est quoi, vous montrez ah, les personnes oui, mais pas, Il n'est pas passé Il n'est pas passé dans l'espèce. Alors.